Bonjour les amis, il n'est pas forcément nécessaire d'utiliser beaucoup d'indicateurs pour arriver à trader de manière efficace. Comme vous le voyez ici on voit très bien que le marché donc se retourne sur un niveau que j'ai tracé ici en bleu au-dessus et il se retourne également sur un niveau tracé en bleu ici en dessous. Donc jusque-là pas besoin de beaucoup d'indicateurs. Vous voyez également les bandes de Bollinger qui limitent donc la hausse et la baisse du marché et si vous voulez utiliser un indicateur, moi j'aime beaucoup le stochastique pour prendre les trades aussi bien à l'achat qu'à la vente. Donc c'est un oscillateur très efficace que j'aime beaucoup, vous pouvez en utiliser d'autres. Et ici vous voyez mon indicateur SDI donc c'est un indicateur basé sur le RSI donc euh, que j'ai développé et que j'offre à tous les étudiants qui achètent mes formations. Donc ça vous donne le, une indication. Donc quand c'est rouge ça veut dire que sur toutes ces unités de temps M1 à H4 on est dans un mouvement baissier donc c'est-à-dire que le RSI est sous les 50%. Au-delà donc en daily, en weekly et en monthly on est haussier donc sur le RSI mais euh, pas besoin de, de mettre l'indicateur RSI sur vos écrans. Donc ce petit indicateur qui prend beau, pas beaucoup de place, ben je vous l'offre si vous achetez une de mes formations. Alors vous voyez ici euh, le marché, donc comme, euh, comme il arrive sur, les, sur le niveau ici, sur un support donc que j'ai tracé ici. Pourquoi je l'ai tracé ben Parce qu'on voit bien que le marché s'est retourné à ce niveau-là et on va probablement avoir... Un retournement du marché encore ici ou éventuellement euh, une cassure de ce niveau-là. Mais c'est surtout lorsque le marché arrive sur des niveaux comme ça que c'est intéressant de se positionner euh, de manière prudente parce que si on voit le marché qui se retourne ici donc qui repart à la hausse et eh bien vous pouvez placer un stop loss très proche donc avec un risque très faible et vous pourrez sécuriser très rapidement votre position. On va regarder ici si le mouvement va euh, se faire. Donc euh, on est ici, il reste 8 minutes à la bougie pour se terminer. Je vais changer d'unité de temps. Donc ici on est en 5 minutes, il nous reste 2 minutes 53 donc 3 minutes que le mouvement pour que la bougie se termine donc on verra si on aura comme ici un retournement je vais aller sur le sur le 1 minute aussi sur le 1 minute donc vous voyez on peut prendre plus précisément les mouvements maintenant vous avez plus de bruit sur le 1 minute aussi donc vous voyez bougie qui va se terminer dans 25 secondes on va voir, on voit très bien donc on a des petits dojis qui se forment ici, on voit une hésitation du marché donc on n'a pas des grosses bougies, on voit qu'à l'approche donc ce, de ce niveau-là et eh bien le marché euh, hésite à aller plus loin. Donc les opérateurs euh, coupent probablement leur position, donc leur position à la vente et certains commencent à se positionner à l'achat. Donc vous voyez ici, donc ça peut être un faux signal aussi, cette bougie verte, on peut avoir une bougie verte, on peut avoir une bougie rouge ici qui va encore recasser ce niveau-là ou bien ça va repartir. On a bien sûr des résistances, vous voyez ici on a la M7 donc la moyenne mobile 7 qui constitue une résistance, on va voir si ça va partir mais vous voyez bien la pertinence de ce niveau-là. Une fois que vous apprenez à les tracer, eh bien, vous allez pouvoir prendre avec très peu de risque parce que vous pouvez mettre un stop loss très proche ici. Le marché, donc ici vous voyez un trade à l'achat qui probablement pourrait euh donner un mouvement qui peut être important, comme ici vous voyez là. Vous pouvez déjà sécuriser votre position si vous avez pris le mouvement. et C'est comme ça qu'on va travailler de manière efficace et arriver à faire donc euh des journées gagnantes. Profiter donc de mouvements aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Et euh, faire donc euh, de très beaux trades tout au long de la journée sur différents marchés. Donc ici on est sur le, sur le Dow Jones, euh, vous avez la même chose sur le DAX et sur d'autres marchés mais ce n'est pas la peine de chercher beaucoup de, de marchés. Donc vous pouvez vous contenter euh, d'un ou deux marchés et euh, prendre des positions comme ça en sécurisant très rapidement vos positions bien sûr il faut savoir à quel moment les prendre. Vous apprendrez cela dans mes formations si vous souhaitez euh, donc profiter de mouvements comme ceux que je prends sur le marché toute la journée. Donc c'est une manière très efficace de travailler qui vous donnera des résultats très très bons euh, tous les jours. Voilà j'espère que vous appréciez mes vidéos, likez-la si c'est le cas, partagez-la et si vous êtes intéressé par mes formations vous avez un lien ici sous ma vidéo qui vous permettra d'acquérir une de mes formations qui vous permettra de rentrer ainsi sur le marché en toute sécurité. Je vous dis à très bientôt, au revoir.